Appelle la prédicatrice notre sœur Fifi, nous acclamons pour la gloire de que Dieu soit loué, il nous a fait grâce d'être aujourd'hui là dans sa présence. Je suis honorée d'être là devant vous et de parler de ce thème qui nous avait été demandé par le pasteur. Et je remercie le pasteur pour la confiance également. Comme le dimanche passé, notre sœur, notre, la servante de l'éternel, nous avait parlé de la consécration. Et donc, dans la logique de choses, on va finir ce thème aujourd'hui. Et moi, je veux venir pour ajouter quelque chose sur ce que la servante des dieux avait dit la dernière fois. La consécration. Vous savez, lorsque nous acceptons Seigneur Jésus, lorsqu'on l'appelle à venir dans notre vie, souvent nous l'acceptons. Et c'est ce qui se passe, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Seigneur, parce que nous acceptons qu'il est supérieur à nous. Sauveur, on nous dit que c'est Celui qui sauve, c'est Celui qui vient sortir quelqu'un d'une situation critique ou compliquée. Donc nous acceptons que le Seigneur Jésus Christ est en capacité de nous sortir d'une situation compliquée et de nous accorder le salut. Et j'aimerais bien que nous puissions retourner en 2020, lorsque je préparais cette prédication, ces pensées me venaient. Je suis retournée en 2020 vers le début de la période de COVID. Je ne vous parle pas de ce qui se passe maintenant, parce que maintenant, on a entre guillemets pris l'habitude. On sait comment ça se passe, les gens ils ont moins peur. Mais là, je vous parle de la période où ça avait commencé, où tout le monde avait peur. Et on voyait à la télé, il y avait des personnes, on dirait des chercheurs, des médecins, des personnes qui étaient censées en savoir un peu plus et ces personnes-là, ils avaient ce rôle de mini sauveur. Ils étaient là à nous guider. Ils nous donnaient des consignes, qu'il fallait porter le masque. Il fallait faire face, il fallait faire, pardon, euh, il fallait être, qu'il puisse y avoir la distanciation sociale. Il fallait que nous puissions être confinés. On a été confinés pendant un petit moment. Et si on retourne dans cette période, on verra que chaque personne avait ce respect de consignes. Chaque personne obéissait comme il le fallait. Lorsqu'on nous disait, vous restez à la maison, vous êtes confinés. Tout le monde est resté à la maison parce qu'on avait peur. Parce qu'on se disait, ces personnes qui nous parlent, ils savent de quoi ils parlent. C'est eux qui en connaissent un peu plus. Ils ont fait des études poussées pour... Donc si ces personnes nous disent que porter un masque peut nous éviter cette maladie qu'on ne connaît pas et qui est en train de tuer les gens, alors on va écouter les consignes. Et aujourd'hui, lorsque je parle de la consécration, je disais qu'on a accepté Seigneur Jésus comme sauveur. Et lorsqu'on l'a accepté comme sauveur, c'est qu'on se dit qu'il connaît mieux que nous. ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et pour être sauvé, il faut accepter la main tendue de sauveur. Et parmi toutes ces choses, on doit être des disciples de Jésus-Christ. On doit faire ce que Jésus-Christ faisait. On doit être comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'était consacré toute sa vie sur cette terre. Avant qu'il arrive à sa mission, avant que sa mission arrive à la fin, c'était le consacrement. Il se consacrait. Il s'était mis à part pour Dieu. Et pourtant, il était 100% homme et 100% Dieu. Le fait qu'il soit 100% homme, son humain qui était en lui, ne l'a pas empêché de se consacrer, de se mettre à part. Le dimanche passé, comme je disais, la servante avait défini la, la, la consécration Et j'aimerais bien redéfinir pour que nous puissions avoir cela en tête, on nous dit que la consécration, pardon, c'est se mettre à part. La consécration, c'est le fait de se consacrer à quelqu'un. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais que la consécration, c'est le fait de faire passer Dieu, de faire passer la vision de Dieu, de faire passer ce que Dieu veut avant, notre, avant nos désirs. Avant ce que nous, nous voulons de nous-mêmes. Amen. Amen. Et la consécration, c'est de dire « Seigneur, je te laisse la place. Seigneur, je me mets à part pour toi. » Seigneur, je me mets à part pour te servir. Seigneur, je me mets à part pour respecter ta parole. Pour te respecter parce que tu m'as aimé le premier. Pour te respecter parce que toi, tu m'accordes la vie tous les matins. Parce que toi, tu renouvelles le souffle de vie qui est en moi. Et est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans mon livre d'Exode. Exode chapitre 28, verset 1. Exode, chapitre 28, verset 1. Est-ce que nous pouvons juste honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît Je lu la parole du Seigneur. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abiu, Eléazar, et Itamar, parole du Seigneur Là c'est le verset Qui nous parle un peu plus de la consécration. Dans ce verset c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse Dieu dira à Moïse Fais venir Aaron et ses fils Fais venir Aaron et ses fils Parce que je veux le consacrer Je voudrais qu'il soit à mon service je voudrais qu'il soit à mon service, qu'il puisse me servir. Dans le verset que nous lisons, c'est l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tout ce qui était la consécration ou le fait de se consacrer à Dieu était réservé à une certaine catégorie de personnes. Là, on verra que c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a décidé que ces personnes devaient le servir. C'était réservé à une catégorie des personnes. Il devait avoir de, une certaine façon de se comporter, une certaine façon de faire. C'est pour cela lorsqu'on va commencer à regarder dans les versets un peu plus bas, on va voir que Dieu va donner des consignes à Moïse. Il va lui dire, il faut que tu fasses des vêtements d'une certaine façon pour, pour Aaron. Il va lui dire, il faut que des vêtements, tout ce que Dieu disait à Moïse avait des caractéristiques bien spécifiques. Et c'est différent de la consécration d'aujourd'hui. Je vous dis que c'est Dieu qui choisissait. Dieu était là. Je prends un exemple, je me permets, Dieu venait il décidait que je prenais telle personne pour mon service. Ce n'est pas tout le monde qui avait cette grâce de communiquer avec Dieu de manière directe. Il fallait passer par les gens. Et Dieu choisissait lui-même des personnes par lesquelles la population ou le peuple devait passer pour pouvoir avoir accès à lui. Est-ce que je me fais comprendre Et la, consécra la consécration dont on parle aujourd'hui, je voyais d'emblée dire, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. Ce n'est pas l'affaire d'un prophète. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un qui est là, qui passe devant pour modérer. C'est l'affaire de absolument tout le monde, de quiconque a accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, de quiconque veut suivre Jésus. Faire la volonté des dieux en tout et pour tout. On va lire un autre verset dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, verset 1. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider pour la lecture. Romains chapitre 12, verset 1. Amen. Je vous encourage donc frères et sœurs, par les compassions dédiées, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul nous dit « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice <rire> vivant, agréable à Dieu. Si vous prenez... Ce chapitre est commencé à lire, vous voyez qu'on parle de la consécration. Là on est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, lorsque l'apôtre Paul dit que je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice, cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre sur un hôtel et commencer à brûler pour que tu sois un sacrifice. Cela veut dire que ta vie doit être un sacrifice tes actions doivent être en accord avec Dieu que ta vie tu dois la vivre pour Dieu, par Dieu et à cause de Dieu que tout ce que tu vas faire doit être poussé pour la gloire de Dieu peu importe ce que tu vas vouloir faire que cela doit être pour la gloire de Dieu la consécration aujourd'hui on a cette grâce de parler à Dieu de manière directe par l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme j'ai dit, comme on a lu dans le premier verset dans les livres d'Exode, les gens ne pouvaient pas directement parler à Dieu. Aujourd'hui, avec cette grâce de notre Seigneur Jésus, on a cette grâce de parler de manière directe avec Dieu. On n'a plus besoin de passer par quiconque. On peut directement aller devant Dieu pour pouvoir lui parler. Et l'apôtre Paul nous pousse, il nous exhorte à nous consacrer, à nous offrir comme un sacrifice. Comment s'offrir comme un sacrifice Toutes tes actions doivent être poussées par Dieu. Vous savez, la consécration, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. Tu ne te dis pas « je me consacre aujourd'hui, c'est fini, je continue ». Non, la consécration, ce n'est pas non plus quelque chose de paisible donc tu dois le vivre de manière paisible la vie chrétienne c'est une vie de consécration mmh, amen. et comme c'est une vie de consécration c'est dur ce n'est pas facile c'est à dire tous les jours lorsque tu te réveilles tu dois avoir cette habitude de te, de te dire Seigneur de quelle manière vais-je être un sacrifice aujourd'hui mmh. Seigneur de quelle manière je vais me consacrer aujourd'hui à toi tu te réveilles Seigneur, de quelle manière je veux me consacrer à toi Je veux jeûner. Alors oui Seigneur, aujourd'hui je gêne parce que je veux être un sacrifice vivant. En aidant mon prochain, oui Seigneur, aujourd'hui je vais aider un prochain. Je veux faire ta volonté. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça va au-delà de quelque chose qu'on se pense. Alors je me consacre aujourd'hui, aujourd'hui j'ai décidé de me consacrer, j'arrête. Non, c'est les efforts de tous les jours. C'est les efforts de chaque instant. Chaque instant, chercher à plaire à Dieu. Chaque instant, chercher l'aval de Dieu et l'aval de Dieu lui seul. C'est ça la consécration. Chercher avant tout à plaire à Dieu. Chercher avant tout que tes actions puissent être en accord avec Dieu. Chercher avant tout que... Tout ce que tu feras, que Dieu puisse être au centre de ces choses. Chercher à te mettre à côté, de te dire « Seigneur, parce que je me consacre, il y a certaines choses dont je ne peux plus faire. Le monde n'est pas content, mais si je plais à toi, alors cela me va. Les hommes ne peuvent pas être contents de moi parce que je refuse de faire certaines choses, parce que je suis consacré à toi. Mais si toi, tu es content de moi, alors Seigneur, j'accepte, parce que je te laisserai convaincre le monde. » C'est ça la consécration C'est ça la consécration Faire de Dieu Et lui seul Faire de Dieu Et lui seul sa vie de tous les jours La consécration c'est vivre pour Dieu C'est vivre par Dieu C'est vivre à cause de Dieu La consécration c'est faire passer les intérêts de Dieu devant nos intérêts. Parce que lorsque tu fais passer les intérêts de Dieu devant tes intérêts, en quelque sorte tu fais passer tes intérêts devant. Vous savez, un père qui a une grande entreprise, et que ce père a un fils, dans la logique de choses, ce fils est héritier de ces entreprises. Et le fils à côté, il a ses passions. Qui est par exemple de jouer aux jeux vidéo. Et lorsqu'on va demander au Fils de faire passer les intérêts du Père avant ses intérêts, il aura cette facilité parce qu'il sait que le jeu vidéo dont il achète vient de l'argent de l'entreprise et que lui, par alliance, il est héritier de cette entreprise. Cela lui appartient. Lorsque je dis faire passer les intérêts de Dieu, c'est que nous sommes en train de faire penser nos intérêts également parce que nous sommes fils de Dieu, parce que nous sommes héritiers et héritières de Dieu. Amen. Amen. Une vie de consécration, accepter d'être dirigé par Dieu en tout moment, même lorsque nos yeux d'humains voient flou, même lorsque lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, se laisser diriger, se laisser conduire d'une manière totale, se laisser guider en totalité, même lorsqu'on n'est pas, lorsqu pas d'accord, la vie de consécration demande à ce que nous puissions suivre la volonté de Dieu. Même lorsque cette volonté est dure à supporter. Même lorsque cette volonté est dure à porter. La vie, parce qu'on a accepté Seigneur Jésus. Parce qu'on doit être comme Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre exemple par excellence. Alors on doit faire comme lui. Il s'est consacré, ce n'était pas facile non plus. Il s'est consacré. Lorsqu'on lit dans la Bible les gens. Les gens cités dans la Bible, c'était des personnes qui s'étaient consacrées. Il faisait tout pour la gloire de Dieu. Il faisait tout pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'on va dire le mot « consécration », beaucoup d'entre nous, on pense que cela est réservé aux gens qui ont été appelés par Dieu pour pouvoir partager la parole du Seigneur, aux gens aux chantres. Nous pensons aux gens qui servent dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Non, c'est le devoir de tout chrétien. C'est le devoir de chaque personne qui a accepté Seigneur Jésus. Dans sa vie, nous sommes là, nous sommes appelés à nous consacrer. Nous sommes appelés à nous consacrer. La Bible dit que nous sommes une race, une race de vainqueurs, une race élue, appelée à servir. À aucun moment on a dit que les pasteurs sont appelés à servir. On a dit, nous sommes appelés à servir, appelés à nous consacrer, appelés à nous, montrer, à nous mettre à part pour la gloire de Dieu et sa gloire à lui tout seul. Amen. Et comment on peut se consacrer Comment on peut se mettre à part pour la gloire de Dieu Le premier point, c'est accepter de tout laisser derrière soi. Nous allons le lire dans les livres de Luc. Luc chapitre 9, verset 52. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider pour la lecture. Luc chapitre 9, verset 52. Luc 9, 52, je lis la parole du Seigneur. Amen. messagers qui se mirent en route et entrèrent dans, le, dans un bourg de Samaritain pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils qu se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent :« Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ?» Jésus se tourna vers eux et les répondit :« disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes, de, de, les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre monde. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Le renard ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse... Où, » où, où, où Reposer sa tête Il dit Il dit à l'un à l'autre Suis-moi Et il répondit Seigneur Permets-moi d'aller d'abord Ensevelir mon père Mais Jésus lui dit Laisse les morts ensevelir leurs mort Et toi va annoncer le royaume de Dieu Amen, parole du Seigneur Amen J'aimerais bien que nous puissions nous consacrer Nous concentrer pardon Au verset 59 Là où la parole nous dit, il dit à un autre « Suis-moi » et il répondit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Je disais le premier point, c'est d'accepter de tout laisser derrière soi. Lorsque je dis « accepter de tout laisser », c'est d'accepter de laisser ses souvenirs derrière soi lorsqu'on veut se consacrer à Dieu. C'est d'accepter de laisser certaines des amitiés derrière soi. C'est d'accepter de laisser certaines de nos anciennes activités derrière soi. C'est d'accepter de laisser notre ancienne nature derrière nous. Et ce verset l'illustre il très bien. Cet homme, il va dire, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, pour se consacrer, comme je le dis, il faut tout laisser derrière soi. Et pour tout laisser derrière soi, il ne faut pas chercher des raisons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Seigneur, je veux me consacrer. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te suivre en totalité. Seigneur, je veux tout faire pour que tu puisses, pour que tu puisses tirer gloire de ma vie. Seigneur, je voudrais que ma vie te plaise en tout et pour tout. Mais attends Seigneur, attends. Permets-moi d'abord d'aller profiter de ma jeunesse. « Seigneur, je veux me consacrer. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux faire ta volonté en tout et pour tout. Mais Seigneur, permets-moi d'abord de finir d'écouter de la musique mondaine parce que j'aime ça énormément. Et le jour où j'aurai du dégoût pour cela, alors j'arrêterai. »« Seigneur, je veux me mettre à côté pour toi. Mais permets-moi d'abord de profiter de ma vie étudiante parce que lorsque mes études seront finies, alors je viendrai pour me consacrer à toi. » Seigneur, je veux me consacrer à toi. Permets-moi d'abord de profiter de mes enfants encore et encore, de profiter de mon mari, de profiter de ma femme. C'est ce qui arrive, de profiter encore et encore. Vous savez, la vie, lorsque on regarde dans le verset 60, Jésus-Christ va dire à cet homme, « Laisse les morts ensevelir leur mort, et toi, va annoncer la bonne nouvelle. » va annoncer le royaume de Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Tu veux te consacrer à Dieu. Tu veux, être, tu veux te mettre à côté pour Dieu. Tu veux te mettre à part pour la gloire du Seigneur. Alors tu dois laisser ce qui était passé rester derrière toi. Tu dois accepter de laisser certaines choses, même les choses auxquelles tu trouves plaisir à faire, même les choses auxquelles qui sont, disons, tes passions. Tu dois accepter par moments de les laisser derrière pour la gloire de Dieu. Seigneur, il y a le foot. Seigneur, je t'avais dit que je viendrai passer du temps avec toi. Tu dois accepter le foot parce que Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu doit passer avant tout dans la vie de tout un chacun de nous. La consécration. Et le deuxième point, je veux parler de la sanctification. La Bible nous dit que Dieu est saint. Il nous appelle à être saints. Et je dirais que la vie, il n'y a pas de vie de consécration sans la sanctification. Je m'explique. On nous dit que Dieu est saint, il nous appelle à être saints, on le sait. Alors comment veux-tu te consacrer si ta vie, c'est le péché Comment veux-tu te consacrer à un Dieu saint si toi-même tu ne sais pas où encore tu n'aspires pas à être saint comme lui. Il te dit qu'il est saint, il faut que tu sois saint. Alors pour être consacré, pour te mettre à part pour lui, pour que ta vie puisse lui donner gloire, tu dois aspirer à être saint comme lui. Amen, amen. Tu dois vivre une vie de consécration, tu dois vivre une vie de sanctification tu dois faire en sorte que chaque geste que tu fais, chaque action que tu poses, puisse avoir pour finalité la gloire de Dieu. Amen. À chaque action que tu fais, tu te dis, « Seigneur, est-ce que là, tu tires gloire ?» Vous savez, il y a des personnes qui ont encore cette chose-là. Ou, lorsque la personne tombe dans le péché, elle a encore cette voix-là, le Saint-Esprit qui lui dit, « Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. » Et puis, il y a de ces personnes c'est tout à fait normal. La voix n'existe même plus. Elle fait des choses qui choquent tout le monde. Mais à aucun moment, elle se remet en question. À aucun moment, cette personne est tourmentée. Comment tu veux te consacrer Comment voulons-nous nous consacrer On se doit de vivre une vie de sanctification. Une vie de sanctification, ça demande la, la droiture. Et c'est le contraire de l'hypocrisie. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire cette chose. Si aujourd'hui je suis en capacité de me comporter d'une certaine façon à l'extérieur de ces quatre murs, d'avoir un certain type de comportement, de faire les choses dont j'ai conscience que cela est mauvais. De ne pas avoir peur de Dieu, parce que lorsque je fais ces choses, c'est-à-dire je n'ai pas peur de Dieu. De ne pas avoir peur de répercussions. Alors tu dois être capable de faire ces choses, même dans la maison, même devant tes frères et sœurs dans la foi. Je m'explique, tu n'as pas eu peur de celui qui voit au-dedans de toi. Tu n'as pas eu peur de celui qui a la clé, qui a les clés de Dieu. C'est lui qui sera là à te juger le jour du, ju du jugement dernier. Mais tu fais l'hypocrite. mais tu veux te faire passer pour quelqu'un d'autre, à quoi sert Je disais, la vie de consécration, on a un seul, une seule phrase. C'est tout pour la gloire de Dieu, c'est de plaire à Dieu. Alors si, dans ta vie, tu ne vis pas une vie de sanctification, et tu fais croire, lorsqu'on arrive tous les dimanches, que nous faisons croire que nous vivons une vie de sanctification pour les hommes, à quoi ça sert À quoi cela nous sert-il N'est-ce pas que Dieu voit nos cœurs N'est-ce pas que Dieu sonde les reins N'est-ce pas que Dieu voit là où nous sommes incapables de voir N'est-ce pas que Dieu nous suit partout, même en dehors de ces quatre murs on ne peut pas vivre une vie de consécration sans pour autant chercher à plaire à Dieu, sans pour autant fuir le péché. Les deux vont de pair. Vous savez, Dieu n'est pas, je dirais, chez Dieu, comme la Bible nous dit, si tu es... Ni chaud, ni froid, je te vomirai. Chez Dieu, il n'y a pas de mention assez bien, de mention bien. Il y a des mentions très bien ou rien du tout. C'est soit tu es assez appréciable aux yeux de Dieu, c'est soit tu fais la volonté de Dieu et que ta vie, le nord, soit rien du tout. Je ne suis pas en train de dire que la sanctification, vivre une vie de sanctification, c'est une vie où tu ne vas jamais pécher. La différence c'est que cette fois-ci, quand tu vis une vie de sanctification, tu vas tomber dans le péché. La plupart du temps sans faire exprès. C'est différent de vivre dans le péché avec toute sa conscience. Amen. Troisième point. Je dirais être prêt à payer le prix. Être prêt à payer les prix. Est-ce que sommes-nous prêts à payer le prix pour la gloire de Dieu Sommes-nous prêts à être haïs du monde pour la gloire de Dieu Sommes-nous prêts à perdre des amis, à perdre de personnes qui ne comprennent pas la vision de Christ pour la gloire de Dieu Sommes-nous prêts à être mis à l'écart dans certains endroits parce qu'on ne rentre pas dans leur code pour la gloire de Dieu Matthieu nous dit, Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 10 pardon, que vous serez, vous serez haïs à cause de mon nom. Amen. Alors sommes-nous prêts, aujourd'hui, je nous pose la question, sommes-nous prêts à accepter de porter la croix de porter, de souffrir pour Dieu. Sommes-nous prêts à payer le prix pour plaire à Dieu? Si ce n'est pas le cas pour toi, pour moi, je prie le Seigneur qu'il puisse accorder au corps du Christ la force nécessaire pour pouvoir être en capacité de payer les prix. Les prix que demande la consécration, les prix que demande de se mettre à part, de faire la fierté de Dieu. On regarde dans le Nouveau Testament, les apôtres, on a vu l'histoire de Paul et Silas, ils étaient jetés en prison. À aucun moment, ils ont renié Dieu. Ils ont continué, ils ont continué encore et encore à croire à ces dieux-là. Sommes-nous prêts Aujourd'hui, ça va peut-être pas être la prison proprement dite. Aujourd'hui, ça va être peut-être tu vas dans un endroit dans ton ancienne vie avec tes anciens, avec tes amis qui sont restés dans, dans cette vie-là. Tu arrives, ils te, ils te proposent quelque chose dont tu sais que le Seigneur ne sera pas content. Tu refuses. Le fait qu'ils vont se moquer de toi, te charrier, te pousser à bout, c'est peut-être ça le prix que tu payes. Payer le prix, la consécration. Et le quatrième point, je dirais, avoir confiance à Dieu. Et pour cela, j'aimerais bien que nous puissions lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 14, Genèse, pardon, chapitre 6, verset 14. Genèse chapitre 6, verset 14. C'est lui qui a trouvé et peut nous aider pour la lecture. Genèse 6, verset 14, je lis la parole du Seigneur. Fais-toi une arche. J'ai fait des recherches, on me dit que ce n'était pas une petite barque, c'était un bateau. Parce que lorsqu'on va descendre un peu plus bas, on voit que Dieu donne les consignes, il donne même les mesures, ce qu'il faut faire. Et par rapport à ces mesures, les chercheurs ou encore des personnes, ils avaient essayé de, de voir ce que ça pourrait donner aujourd'hui. On nous dit que c'est un très grand bateau. J'ai dit, le point à savoir confiance en Dieu, c'était un bateau immense. Et lorsque je lisais ce verset, il y a quelque chose qui m'est monté en, dans le cœur. Je me suis dit, il faut avoir confiance à Dieu pour croire que... Il faut avoir une totale confiance en Dieu pour croire que le monde va se dissoudre. Déjà pour commencer. Au-delà de ça, il faut avoir encore confiance pour aller... Commencer à conduire, à, à construire ce que Dieu t'a demandé parce que c'est quelque chose d'immense. Il faut avoir assez confiance pour rentrer également dans cette barque lorsque Dieu va te dire et croire que derrière il va pleuvoir alors que tu n'as pas encore vu ces déluges. Vous savez quelle confiance ça demande Vous savez quel degré de confiance ça demande la vie de consécration, c'est une vie où tu fais confiance à celui vers qui tu t'es consacré. Même lorsque les choses ne vont pas dans les directions que tu voudrais, mais tu continues à faire confiance. Même lorsqu'il te dit des choses dont qui te paraît impossible, continue à, faire, à avoir confiance. Vous savez, je dirais au-delà de confiance, c'est même avoir cette confiance un peu naïve devant Dieu. On dit d'une personne qui est naïve, on dit d'une personne naïve lorsque la personne a cette capacité à tout accepter. Tout ce que tu vas lui dire, même si pour tout le monde ce sont des bêtises, la personne va te dire « ah oui c'est génial ». Tu vas venir devant cette personne, tu vas lui dire « ah vous savez, moi j'ai un diète privé qui m'attend, euh, d'ailleurs je l'ai garé devant ma maison ». La personne elle va te dire « c'est génial », alors que tu es incapable d'acheter quelque chose qui te coûte 1 euro. C'est ce degré de confiance là que nous devons avoir envers Dieu. Il te dit des choses qui dépassent ton imagination. Tu dis « Seigneur, c'est génial, je crois en toi. Je sais que tu es capable. Parce que je me suis consacré. La consécration, c'est vraiment faire confiance à Dieu. Dieu va te donner des consignes. Tu dois faire ça, tu dois faire ci. « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'accepte de te faire confiance. » Seigneur, je ne vois pas clair, mais j'accepte de te suivre. J'accepte de faire ta volonté. J'accepte de me consacrer pour toi. Amen. Amen. La consécration, ça va au-delà de tout. C'est la vie de chaque enfant de Dieu. C'est la vie de chaque chrétien. C'est la vie de chaque personne qui croit. Un jour, aller au ciel. C'est la vie que nous devons mener. Comme je disais, nous mettre à part pour Dieu. Nous mettre à part en tout moment pour Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose dont tu prends à cœur pendant une semaine. Ensuite, tu commences à vivre comme tu veux. La consécration demande à ce que Dieu soit les dirigeants de ta vie. Et toutes ces choses... Et pour que cela puisse être possible, il y a trois choses. Un, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ disait qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, parce qu'après, on aura le Saint-Esprit. Il nous l'a présenté. Vous savez, Jésus-Christ était là avec les disciples. Eux, ils avaient un modèle vivant. Ils le voyaient, c'était leur modèle. Nous, aujourd'hui, on croit en Jésus-Christ mais il nous a laissé quelqu'un parce que sa mission était finie et ce quelqu'un c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fortifie notre homme intérieur. Lorsqu'on commence à flancher, il est là pour nous fortifier. Et comme la vie chrétienne, qui c'est une vie de consécration, et que cela n'est pas facile, il est là pour nous soutenir. À tout moment. Deuxièmement, c'est une vie de prière. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu sans pour autant lui parler tu as besoin de lui parler tu as besoin d'avoir des discussions avec lui tu as besoin de lui parler en tout temps non seulement à aller dans ta chambre et t'agenouiller et commencer à prier tu as besoin de lui parler même dans la rue tu marches, tu parles avec le Seigneur et troisièmement c'est une vie de méditation tu ne peux pas te consacrer à quelqu'un que tu ne connais pas et pour le connaître, tu dois connaître ses principes et ses principes tu le trouves dans la Bible tu dois apprendre à connaître Dieu, à connaître qu'est-ce qu'il aime. Seigneur, je veux me consacrer, mais toi, tu aimes quoi Tu aimes que je me comporte de quelle façon Tu aimes que je parle de quelle façon Comment t'aimes-tu que je m'exprime Tu préfères que je m'habille comment, Seigneur Parce que je veux te plaire Oui, parce que ça va même jusque-là. Comment tu veux que je sois, Seigneur Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu attends de moi C'est possible avec ces trois ingrédients. Je prie le Seigneur que ce message, avec le peu de paroles que nous avons pu dire, que nous avons partagé, que le Seigneur puisse toucher le cœur de tout un chacun de nous. Qu'il puisse nous convaincre à nous consacrer réellement, sans hypocrisie. Je ne parle pas de la consécration où tout le monde voit, je parle de la consécration qui commence par le cœur et dont on voit le fruit de l'extérieur. Que le Seigneur puisse toucher le cœur de tout un chacun de nous, à lui accorder cette place qu'il mérite, la première place qu'il mérite dans nos vies, la première place qu'il mérite dans nos foyers, la première place qu'il mérite dans nos familles. La première place qu'il mérite dans ton travail, la première place qu'il mérite dans tes études, dans tout ce que tu feras, que tu puisses d'abord penser à Dieu, que tu puisses d'abord avoir une pensée à Dieu. Est-ce que cela va plaire à Dieu Est-ce que si je fais cela, je suis assez consacré Je prie les Seigneurs qu'ils puissent nous accorder à tout un chacun de nous la force d'être des sacrifices vivants pour la gloire de, ton, de son Saint-Nom. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Éclinons nos têtes. Tu vas prier pour cette parole. Et cette parole.